Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer que à 50 ans, vous ne trouverez plus de boulot. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous, si vous êtes salarié actuellement et que vous perdez votre boulot aux alentours de 50 ans, eh bien, il ne faut pas espérer retrouver un boulot de salarié. Ça veut dire que les dernières années de votre vie, vous devrez vivre soit sur votre capital, soit vous mettre à, son, à votre compte, euh, mais euh, trouver un boulot de salarié, il ne faudra plus vraiment y compter. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu euh, cette expérience, et si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez bien que c'est une évidence. Euh, actuellement, on n'engage que les jeunes. À 50 ans, on est déjà considéré comme un vieux. Bon, Moi, aujourd'hui, j'ai 57 ans, je ne me sens pas vieux, je me sens encore en, en pleine forme, mais euh, heureusement, je ne suis plus salarié depuis de nombreuses années. Donc il est clair que vous devez envisager quand même d'être autonome, soit de travailler à votre compte, d'avoir euh, déjà un job à votre compte, euh, ou alors d'avoir euh, d'autres sources de revenus. Soit vous avez un capital immobilier qui vous, qui vous procure de l'argent grâce au loyer, euh, mais ça veut dire que vous aviez déjà un capital au départ ou que vous vous êtes euh, enrichi rapidement, ou alors vous devez euh, envisager autre chose comme la bourse. La bourse a certainement le moyen le plus rapide de vous enrichir et surtout de vous garantir d'avoir des revenus sans devoir être salarié chez quelqu'un puisque vous pouvez gagner de l'argent de chez vous, pas besoin d'avoir un patron, pas besoin d'être un trader pour une banque ou pour une entreprise, vous pouvez être trader pour votre propre compte et donc vous n'avez à ce moment-là de compte à rendre à personne et tous les gains que vous faites et eh bien ils sont pour vous donc euh, c'est ce que je vous conseille de faire, euh, assurer votre avenir en vous formant à la bourse il est temps aujourd'hui si ce n'est pas encore le cas et si ça vous intéresse vous avez des formations sur internet qui vous permettent de vous former j'ai ici en haut des liens pour vous vers euh, mes formations qui vous permettront d'apprendre sans investir beaucoup d'argent à, à trader à devenir un trader et à vous assurer des revenus pour le restant de votre vie. Donc songez-y, à 50 ans ce sera terminé, je ne sais pas l'âge que vous avez actuellement, vous êtes peut-être très jeune, mais euh, vous connaissez les difficultés euh, de trouver du travail même quand on est jeune et ça ne va pas aller en s'améliorant, il faut être quand même réaliste que la plupart des patrons préfèrent mettre un robot à la place d'un employé qui peut être malade, qui peut être absent, etc. Donc les choses ne vont pas aller en, en s'améliorant, donc euh, ça va être de plus en plus difficile de trouver un job. Si vous voulez assurer euh, vos revenus, eh bien, il faudra trouver autre chose que le, la recherche d'un travail pour un patron. En plus, si vous travaillez sur un patron, vous réalisez le rêve du patron, vous ne réalisez pas votre rêve, donc pensez-y. Donc si vous voulez réaliser votre rêve, eh bien peut-être que la bourse sera le moyen d'y arriver.